Cette courte vidéo à la notion de mutation et surtout des différents types de mutations. Avant tout il faut savoir qu'une mutation est tout simplement une modification rare et accidentelle, on peut parler aussi d'une altération du matériel ou de l'information génétique qui est souvent de l'ADN ou même de l'ARN chez certains virus. Ce qui entraîne une modification durable de certains caractères héréditaires du fait de leur transmission ou de la transmission de ce matériel d'une manière héréditaire, d'une génération à une autre. Premier type de mutation, ce qu'on appelle une mutation de substitution. Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir une modification d'un nucléotide par un autre. L'exemple qu'on a sous les yeux, ici on a le brin d'ADN transcrit avant mutation avec son ARNM et la protéine qu'il va synthétiser ou assurer sa synthèse. Si on remarque ce brin après mutation, on va remarquer que ce triplé GAG est devenu un triplé GAA. Autrement dit, le G a été substitué par le A. Ce qui fait qu'au niveau de l'ARN, au lieu d'avoir un codon CUC, on se retrouve avec un codon CUU. Et comme le code génétique est redondant, ici le CUC et le CUU, ils codent pour le même acide aminé. Ce qui fait que cette mutation n'a aucun effet sur la synthèse de la protéine et aussi par conséquence sur le caractère héréditaire. On parle alors d'une mutation silencieuse, c'est-à-dire qui n'a pas d'effet. Par contre, dans cet exemple, toujours avec le membrane d'ADN transcrit avant mutation, son ARN et sa protéine, on voit bien que dans ce triplet TAT, le A a été substitué par un T, ce qui fait qu'on passe du triplet TAT à un triplet TTT au niveau de l'ADN. Et par conséquent, au niveau de la RNM, le TAT qui devient TTT sera transcrit en AAA. Ainsi, on avait un AUA qui encode pour l'isoleucine. On a ici, après mutation, un AAA qui va coder pour la lysine. La protéine produite sera alors différente de la protéine du brin avant mutation et du coup, cette protéine aura une conséquence sur le caractère héréditaire. On parle d'une mutation faux sens. Et enfin, dans cet exemple, on voit bien que dans ce dernier triplet, le G a été substitué par un T. Autrement dit, on se retrouve avec un triplet ACT qui sera transcrit en un triplet ou en un codon UGA qui va correspondre à un codon non-sens, ce qui fait que la molécule de la protéine va s'arrêter ou sa synthèse va s'arrêter au niveau de ce codon-là. On parle alors d'une mutation non-sens et bien sûr, cette protéine tronquée aura une répercussion sur le caractère héréditaire. Deuxième type de mutation, ce qu'on appelle les mutations de délétion, c'est-à-dire une perte d'un ou de plusieurs nucléotides sachant que cette perte se produit toujours à un point déterminé et non pas en plusieurs points en même temps par exemple ici ce brin avant en euh, mutation va perdre ce ces deux nucléotides à T ce qui fait que le troisième triplé deviendra un TCC le nucléotide ou le triplé d'après deviendra un GAC et ainsi de suite le triplé suivant sera un GAC aussi ce qui fait que au niveau de la protéine on aura une modification de toute une série d'acides aminés à partir du codon qui a subi la, euh, la perte ou la délaissance de ces deux nucléotides et enfin le dernier type de mutation c'est les mutations d'addition c'est à dire il y aura une addition un ajout d'un ou plusieurs nucléotides par exemple ici on a un nucléotide G qui va s'ajouter entre le nucléotide A du deuxième triplé et le nucléotide T du troisième triplé faisons en sorte que après le triplet ATA au lieu d'avoir un triplet TAT, on se retrouve avec le triplet GTA. Le triplet suivant sera un TCGC et le triplet d'après GAC, ce qui fait qu'il y aura un décalage de tous les triplets entraînant bien sûr une modification de tous les codons après mutation. Au niveau de la rnm et par conséquent la protéine tous les acides aminés après le point de mutation seront changés et la protéine sera différente et par conséquent elle aura une une conséquence sur le caractère héréditaire enfin essayer de préciser le type et l'endroit de, des mutations 1 et 2 qu'a subi cet allèle sauvage en appliquant ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que ce sont des mutations d'addition ou de délétion ou de substitution En précisant bien surtout l'endroit. Bon courage, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.